Nous nous partons du principe qu'il y a aujourd'hui deux fronts, même à l'intérieur de la contestation du français. Du, du France Il y a des gens, l'intelligentsia africaine financée par la gauche française, qui, euh, grâce à ses institutions et ses structures altermondialistes, euh, sont simplement dans une démarche non pas de rupture épistémologique totale avec l'impérialisme français, mais veulent simplement une démarche progressiste. Et j'appelle quand je parle de progressisme, c'est comme si on est sur la plantation, et, et, et certains vous disent bon. On ne va pas brûler la plantation, on va se libérer un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je prends une autre image. Quelqu'un vous, quelqu vous viole, l'impérialisme français vous viole, vous enfonce un bâton, pardonnez-moi l'image pour les femmes pieuses qui nous regardent, dans l'orifice, de 30 cm, et le progressif, c'est dire, bon, on retire de 2, 3, 4, 5 cm, au lieu de retirer complètement. Eh bien, nous, nous partons du principe que nous ne voulons pas être violés. Il est temps de retirer complètement ce bâton euh, qu'ils nous ont enfoncé, ce bâton euh, de l'impérialisme français. Et c'est pour ça que nous parlons d'une résurrection et d'une insurrection politique, civique, globale, et non pas parcellaire qui consisterait comme le voudrait l'impérialisme français à ce qu'on s'incarcère dans le débat euh, technique entre simplement les pros et les anti-français. Enfin, c'est une manière, une manœuvre dolosive. Le, quand les Français disent ça, c'est parce qu'ils veulent qu'on perde du temps alors que des solutions pour sortir du franc CFA ont été trouvées par M. Pouémi depuis des années. Elles ont été trouvées par M. Kadhafi qui a été assassiné, entre autres, pour cette raison. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse être capable de se réapproprier nos ressources minières pour qu'on puisse appuyer sur celles-ci des banques centrales qui seraient restructurées afin qu'une monnaie puisse donc être complètement souveraine et indépendante et non plus arrimée à l'euro. Tout le monde sait qu'on doit passer par là, mais pour ce faire, il faut qu'il y ait un, un combat global pour lutter contre la malgouvernance, contre la corruption, contre les avantages d'une intelligentsia qui est très riche elle aussi en France CFA, et c'est pour ça que nous sommes combattus à la fois par les, les dictateurs africains et par les pseudo-intellectuels africains, même quand eux se disent être anti-CFA, ils font partie du problème.